Jessica assassinée le 21 février dernier. Tout va très bien, Madame la ministre. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, Madame la ministre. Tout va très bien, tout va très bien. Va très bien, va très bien. Propos transport, du mouvement du Nid, on double la subvention. Tout va très bien, Madame.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 Les buts des repos au QTF plus de, de droits au séjour pour soins. Ça va très bien, Madame la Ministre. Bah, plus de 20 agressions graves, viols et braquages armés, juste depuis le début de l'année. Plusieurs dizaines de contaminations au VIH depuis la pénalisation des clients, du jamais vu. Une précarité généralisée. On fait des passes. À 10 euros maintenant, 5 euros 5 euros Tout, tout va très bien, bien. Madame, Madame la ministre, ministre Tout va très bien, tout va très bien Les buts des repos en rupture de traitement et de soins à cause d'une précarité et d'une mobilité accrue. Les buts sont assassinés en moyenne une fois par mois Mais tout va Madame très bien, bien, Madame la Ministre, Madame la ministre.